Bonjour, pierre J'espère que Zébulon ne va pas tarder à venir. Je suis impatiente de retrouver Pollux. Eh, hey, t'es bonjour, ma petite main. Et eh, hey, hey, et vous dites.. Peux-tu me dire pourquoi tu es si pressée? Comment, Père Pivois, Vous ne savez pas que c'est aujourd'hui que Flappy inaugure son restaurant? Eh, eh, bête non. Non. Personne ne m'a informé de cela. Dommage. J'ai autant de travail aujourd'hui. Car je serais bien allé déguster ses spécialités. Vous savez? sont des spécialités italiennes. Et Pelux m'a invité à déguster les pizzas de Flappy. Bonjour, les amis. C'est une conversation à vous mettre en appétit, tournicotis. Alors, Margotte, tu es prête pour le départ. Nous y allons, tournicotons. Je suis prête, Zébulon. Oh, non Tout Ah, enfin te voilà, ma Magotte. Ne perdons pas un instant. J'ai réservé une Très bonne table pour nous deux. Je suis content d'y aller avec toi, Pollux. Et je commence à avoir très faim. Ah, ma mes amis, que je suis très honnête de vous recevoir dans ma pizzeria. Suivez-moi, je vais vous installer à ma plus belle table. Euh, euh, J'ai hâte de goûter aux particularités subtiles de votre cuisine. Tenez-vous présenter la carte eh? et en attendant que vous fassiez votre choix, il vous offre deux cocktails, des jus, des fruits. Eh? Bonjour mes amis, quel cadre charmant mon cher Glapi. Je voudrais une excellente table pour moi toute seule et j'aimerais être servie rapidement. À propos... Qui est votre cuisinier Ma, qui avec moi Et mettez-vous ici, vous prie. Ah, pour ce qui est de la cuisine, j'ai trouvé en Ambroise une aide précieuse. Fort bien, mon cher Flappy. Pour moi, ce sera tout simplement une salade composée. Car je ah! tiens à conserver ah! ma ligne superbe. Oh, oh, oh. toujours aussi pressée, c'est incroyable. À peine arrivée, elle donne déjà des ordres. Ce n'est pas grave, mon pollux. Nous, nous avons tout notre temps. Oui, enfin, ce n'est pas une raison pour qu'elle soit servie avant nous. Euh, Dites-moi, mon Flappy, pouvez-vous nous apporter deux de vos superbes pizzas aux champignons et fromage Ma tout de suite, monsieur Pollux, que c'est parti. Il est passé la commande dans la cuisine. Oh, euh, ben, mais... je commence à être inquiet. Tu ne trouves pas, Magotte, que le service est un peu lent Tu as raison, mon Pollux. Cela fait longtemps que nous attendons. Il faudrait peut-être aller voir ce qui se passe. Oh, mais c'est insupportable, cette attente. Que se passe-t-il Cela fait une éternité que j'attends ma salade composée. Je vais voir ah où est Flappy. Oh, ça alors Mais Flappy, il faut te réveiller nous attendons tous les plats que nous t'avons commandés. Ah, oh, oh, moi, je suis désolé. Ma. Moi, je suis par le travail. Je vais voir ce qui fait Ambroise. Oh, douce reine, je n'ai jamais vu une telle négligence dans un restaurant. Oh, oh, moi, je suis désespéré. Mon cuisinier Ambroise, il a disparu. Vous oh, en faites tous une drôle de tête. Et on peut dire vous, que vous avez l'art de mettre les pieds dans le plat, Bah, que vous racontez, je comprends pas. Cela fait une éternité que nous attendons notre repas. Ah, oh, bah, c'est point de ma faute. Et plus de salade, plus de champignons. Il a fallu que j'aille tout ça. Bah, et ben, bah, moi, je ne suis pas comme Flappy, un adepte du proverbe qui dort, Dine. Ah, je sens que nous allons mettre la main à la pâte pour vous aider, car dans cette histoire, je ne tiens pas à rester sur ma faim.